Oh, oh. Je ma ce que c'est... Avance ma Attends, il faut que je réapprenne ah. J'ai froid J'ai si froid Non mais stop, stop, stop, Ça va être chiant, ça Pourquoi <rire> Pourquoi Je suis un zombie, donc je me déplace à la vitesse d'un zombie Voilà, ça c'est ma vitesse améliorée, ça ah. Je crois que quelqu'un est tombé dans l'eau Pourtant, je me. Non, je me euh... suis TP juste à temps. Non, c'est bon, j'étais en train d'essayer de te rester. Ah, c'est qui met trois blancs, va partir. Piou, piou, piou. En <rire> fait, c'est son temps à se TP. <rire> piou, piou, piou. Bah, attendez, j'ai une idée. Non, ah, papa. Non, ça marche pas. pas. pas ça fait pas des chocs à pique hein T'as laissé tomber un truc par terre. Bah, oui, c'est sont là. Bah, le pistolet. Comment on tape <rire> Niveau termin. Bon, bah, au moins c'était rapide. Tu Voilà, le jeu peut planter maintenant. Bouiiiii! A tes souhaits. Ouh, c'est pas bon ça. Euh, pas C'est bon. Recule. Oh, raté. Oh, pardon, pardon. ce que je voulais faire. ou qu'est-ce qui s'est passé Chaud devant Ah Je vais changer de perso dès qu'on aura quitté le jeu parce que celui-là il meurt trop vite. Hein. Je suis pas tombé, je suis pas tombé, je suis pas tombé. Mais laissez-les arriver ah, C'est quoi Peut-être vent. Attends, attends, non mais qu'est-ce que t'as fait que coincé NON Mais <rire> oh, c'est dans le bon sens Non lui, réussi à me téléporter J'ai repris, j'ai bifi Bon attendez, attendez oui. C'est quoi de TP wow. en fait, ah oui, d'accord, mais c'est toi qui me massacres en fait Qui, qui, qui Oh, encore encore va. Mais normalement euh Ah mais c'est vrai que je suis un peu dégazoum Mais je teste des trucs moi Non mais Ah ah ah ah Ah, ah je crois qu'on a causé les épuves Ah Ah je suis dans l'eau. Non ça c'était nous J'ai craché Attends Ah bah bravo merde... Non mais... Ça suffit pas... Ah Rélaçant Voilà quelle bonne idée Bah surtout que j'ai fait de la pluie à côté Un le Phoenix, voilà Ça, ça, ça... <rire> euh, TP, c'est quoi déjà? J'suis oh. Je suis mort. Je que vous réfléchir, des gens qui me tapent. Y'a rien. Y'a rien dans la grotte. Ah Apparemment, y'a un truc qui fait. Ah, si y'a oui, des, y y des gobelins! Ça va être plus grave parce c'est pas la bonne chose. Là, pas sur moi Ah Oh C'est okay, quoi ce as... zoom Pourquoi il y a un zoom Ah mince, je ah. crois que c'est moi qui ai fait ça Pardon Oh stop non mais... non mais je veux pas Si je prends le bâton de tête, tout va bien non mais... Un bouclier de glace. Oh oui Reculez Reculez, ça a pété oh. non, mais toi t'envoies des oiseaux. Y'a un bretzel à droite. Ah non. Yep. Ça a l'air d'être une, une corde. Oh oui, oui, oui, oui Non Reculez Reculez Eh hey, hey, eh pas tous du même côté! Reculez! Seb! Je vais l'attaquer dans le dos. Ah! Eh, hey, bonne, bonne idée. idée! Moi je me casse. Non, pas comme Ouh. ça! Recule Seb! Mais pourquoi? Mais. Ah, voyons ouais, le froid! Aïe Non, là tu m'as congelé moi. Tu m'as tué mort, oh, c'est pas grave. On ai fait tomber plein NON Bon Et déjà bouge pas es que je te euh, soigne. Non <rire> <rire> Adieu y a une grosse araignée à gauche Grosse araignée à gauche, grosse araignée à gauche Me Doucement Doucement on a dit doucement. Hein, voilà, non. ça c'est fait. Oh mais qui c'est qui pousse C'est moi. Et t'es contente vrai que c'était secondes. Non, non, non ouais. Attends, je vais les pousser. Je suis mort. Pourquoi il est euh, moi je snipe, je hein, euh, trouve que je vais faire d'après. Vas-y moi je fais bouclier. <rire> On a fait deux lasers, Un oui voilà. ah, ça allait pas. On va plutôt bien réussi Oui ça marche vachement bien comme tactique <rire> <rire> oh, c'est ouais. bon, ouais. bon, bon, Laser foudre <rire> C'est génial J'ai pété euh, non Oui. Voilà. Ah, je, je suis mort Ça c'est bon Attendez ah, Je récupère un bouclier Non voilà, Ça c'était Anaïs qui nous a fait la chute de la soirée Attention au vos lasers Ouais, ah, appuie, jockey, îlots. Jockey Jockey sur moi Jockey sur moi Jockey sur espèce. moi, moi Espace, Jockey sur moi Appuyez ah, sur moi Jockey sur moi Mais oui mais tu es là parce que <rire> tu <rire> as Oh une vache Il y a combien de cadavres de bovins ici Aaaaaah ah Allez, y a un petit éclair en chaîne ah. hmm. Non. Quel con qui a fait sauter le pont Ah y'a rien ah. Je sais pas je marche sur des trucs Ah attends j'arrive pas à ressortir NON c'est <rire> une espèce de con va bah. Je vais poser une pluie Euh mauvaise idée suis, si très bonne idée non, non mauvaise idée Non je suis J'ai un rayon de feu prêt Moi, un rayon de glace prêt Allez on y va Voilà Normal, normal. Non En tout cas, il prend cher. Bon, oh, il est où se tu. Ah non, le boss, c'est la porte hey. bon. Ah oui, il y en a à gauche et à droite aussi <rire> Appuie TP, ah bah, ah bah. Bah si, TP nous aussi. Ils sont de l'école de... Euh, on va venir les uns après les autres. Ah. C'est juste quand euh, les 50 derniers vont se dire euh, on y va tous que euh, là on aura des problèmes Et il est pas mort l'autre Ah si Non Mais bah, attends quand je le brouille, ça va aller vite Le il va juste se tuer lui-même Je suis mort voilà. <rire> laser laser, hein. Allez vous faites quoi comme laser Classe Moi ouais. C'est l'hérité Sauf que moi je bouille d'abord Comment ça c'est l'hérité <rire> Le pauvre <rire> Où est-ce qu'il est passé Non pas sûr. moi ouais. Ah oh, c'est moi You play raise Euh ouais mais pas sûr, pas sûr dans les rayons des gens Parce que le but c'est qu'après on les congèle! Parce qu'après il faut juste quand même voilà, tu les électrocutes! Mais non, on explose pas, ah, ah, parfait! Elle est bien cette ah. stratégie quand même! Hein. Le, le mec à droite il m'a tué quand même à force! Hein. Oups! Là on va sur toi. Voilà. Oups! Euh... Euh.. <rire> quoi On te soigne, t'as un problème Ah, tu veux jouer à ça C'était pas une bonne idée ça. Qui a fait quoi Emerging from the mines after destroying the Goblin civilization. C'est accessoire. Bon, dépêche. Ah Excellent. Bonne le non ça soigne vraiment. Non. <rire> oh ça va, ça va wow oh Allez, mine de soin j'ai t'en aïsé les lasers Oh oui Allez-y, mine de soin Oh, des ce que! Je suis où moi? Vite, vite, vite, vite! Ah, c'est euh... pas c'est vraiment des arbres! Alors, oui, alors les lasers c'est bien, mais je suis mort! Ah, non, ça doit aller. Bah, C'était difficile. Il y a... Alors, oui, alors, tout ça. Ah, Macarena Non, ouais, il hésite. Oh, ah bah, quest ce qu'on va faire avec tous ces morts vivants Bon, je vais mettre oh des mines dieu. en bas, moi. Voilà. Euh, doucement, là, je sais pas en quel étage je suis là. Euh, je suis mort. Je peux rien faire. Je peux rien faire. je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Seb, il est à côté de toi, non Non, c'est bon, il est mort. Ah Un respect à tupper finkeur pour un respect à je Ça on sait faire. En fait, il faut que tous ces villageois... Aucun de ces villageois soit mécontent, c'est ça Alors attends, je bon, okay. Normalement, après ça, il n'y en aura aucun pour dire que vous êtes pas. Oh oui. Oui. On va remonter le temps On en fait ça combien de fois Ah, le blason, c'est paradoxe Moi je dis, c'est une chauve-souris qui habite là. Moi je dis, c'est Vlad qui n'est pas un vampire qui habite là. Moi, Et c'est le type de loup Ça fait ça pas grand chose, main, hein, j'ai l'impression. Wow. Ouf, moi bon, j'attaque au pied de moi, ça va. Ouais. Ah, mais vous n'explosez pas là. -bas. La glace. Là ah bah oui, oui. Ah, je connais, ça c'est à côté de Nordheim sur la route oh, de.